Bonjour à tous Dans cette séquence, nous allons évoquer ce que nous ferons cette sixième semaine. Ben vous savez déjà un certain nombre de choses, vous savez développer une application simple, certes, mais déjà assez professionnelle, on a vu à travers les exemples que vous avez eu à concevoir, vous savez déployer une application sur le simulateur et sur les terminaux, vous savez gérer les vues avec storyboard maintenant aussi de manière programmatique, vous savez gérer la rotation, vous savez gérer les différents terminaux, vous savez manipuler un centre d'effet qui en jette, et ça c'est important parce que ça rendre vos applications assez professionnelles et vous savez manipuler également la délégation au travers d'un certain nombre d'éléments bon un peu parce qu'il y a des mécanismes encore plus compliqués pour la délégation qu'on va voir au fur et à mesure des prochaines semaines mais c'est déjà pas mal Au programme de cette semaine alors toujours pas de retour en arrière sur Storyboard rassurez-vous on reste en mode gros geek donc mode programmatique, mais on va en voir plus sur les vues et en particulier une nouvelle variante de mode programmatique, c'est qu'en fait on va construire nous-mêmes nos contraintes. On va le faire de manière simple, mais une plus sophistiquée, c'est juste pour vous introduire l'idée de ce système qui en fait est calqué sur ce que fait Storyboard. Donc ce que fait Storyboard, on peut le faire de manière programmatique. On va continuer notre voyage au pays des vues avec des mécanismes des vues un peu plus compliqués euh, et, toujours plus de délégations autour de ces buts plus compliqués. Et puis, on va également euh, découvrir quelques éléments utiles, en particulier pour réaliser l'exercice de la semaine, qui va être un jeu. Euh, les interruptions en loge, par exemple, on a besoin. Et puis, on va voir un peu comment fonctionne le multitâche. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.